Eh bien bonsoir. Enfin, l'émission Radar numéro 67. Qui a... 67. 67. Ouais, elle, était, elle a été repoussée de deux semaines pour des problèmes de, de santé. Voilà, donc ben bah, Marc va un petit peu mieux, c'est pas la grande forme, mais il va mieux. Moi-même, c'est pas la grande forme. Mais, oui, je me suis, mais je me suis dit quand même en quatre semaines ne faire qu'une seule émission radar, c'était un peu juste. Donc voilà, on est le 20 décembre 2018. Dès le début, je peux vous annoncer que le 27, il n'y aura pas d'émission radar. Et que donc l'émission. Oui. L'hiver, c'est pas bon. Euh... Oui oui oui, c'est ça exactement oui. Donc on peut rappeler à tout le monde qu'il fait pas très chaud Oui, mais bon là non, il fait assez doux parce que l'heure pour, euh, pour notre ami Ali euh, a été relativement douce parce que Voilà, on passe on passe une heure de 19h à 20h tous les jeudis euh, pour exiger les libérations de de trois jeunes prisonniers politiques saoudiens qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Voilà, donc euh, le titre, Homo Economicus, donc euh, euh, voilà, on entend, actuellement on entend beaucoup de, de dangereuses bêtises, euh, surtout sur les réseaux sociaux et même dans les médias, par rapport à une, à une loi Rothschild de 73, euh, où, on, où on a des relents euh, d'antisémitisme renaissant, avec, euh, avec des dépenses des, des petits comme, euh, comme euh, Ruffin, Lordon, euh, euh, Chouard euh, ou, euh, ou Jorion, euh, des gens qui veulent essayer de nous faire croire qu'il y a une espèce de danger de la finance juive, donc c'est vraiment des nauséabonds relents d'antisémitisme, et qui confondent... Euh, pour des raisons, euh, je dirais presque commerciales, parce que c'est leur petite entreprise tout ça, c'est comme euh, l'ignoble Soral avec euh, son site caca contre culture, ces gens-là vendent leur merde euh, populiste. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui avant d'attaquer le vif de ce sujet, euh, le nerf justement de toutes les guerres, l'argent celui à propos duquel euh, Jaurès, avant d'être assassiné une deuxième fois, a été assassiné quand il a dit « le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage ». Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est exactement dans le même contexte. Mais pourquoi est-ce que Jaurès sera assassiné une deuxième fois C'est que tout simplement, eh bien, vilain, son assassin lui-même sera amnistié euh, alors, et Jaurès sera tué une deuxième fois quand l'ensemble de la classe politique française votera euh, de, les budgets euh, de la défense donc votera pour, votera pour la guerre exactement ce qui s'est passé après les attentats de Charlie Hebdo où l'ensemble de la classe politique a voté pour continuer à bombarder l'Irak et pour continuer à financer la guerre donc Voyons bien que euh, l'histoire, si elle ne se répète jamais, effectivement, elle bégaye. Est-ce que tu es pour la guerre La guerre, il n'y a pas à être pour ou contre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de violence légitime. Donc, tous les gens qui professent qu'il existerait une violence légitime, euh, soit-elle d'État ou, ou de la part de personnel assermenté, sont des personnes extrêmement dangereuses. Il n'existe qu'une seule chose de légitime, c'est la légitime défense, qui elle est légale à condition d'être proportionnée. Donc, attention, euh, violence est toujours euh, synonyme de dérives antidémocratiques. Donc, il n'y a pas de violence légitime. Donc, notre émission Radar 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée Légitime défiance, défiance, est toujours portée disparue, euh, comme a disparu euh, le dégage, et moi je le dis franchement, je ne suis pas du tout pour ce slogan « Macron dégage ». Si je dénonce justement les Ruffins, les Mélenchons et les Marines, euh, Le Pen, tout je tout vais l'expliquer très clairement, c'est que le présidentialisme et le dégagisme sont les deux mamelles nauséabondes du dangereux populisme, du dangereux populisme ambiant. Et donc tous ceux qui se font les promoteurs du dégagisme sont des gens à qui le présidentialisme convient. Mais ils oublient de dire que la constitution de la Ve République a été imposée aux Français suite au coup d'État du 13 mai 58 à Alger et après l'opération des légionnaires qui ont annexé la Corse. Cette opération s'appelait Opération Résurrection et ils ont imposé le retour du général de Gaulle en tant que dernier président du conseil de la quatrième république qui a écrit une constitution militaire à sa, à, sa, à sa mesure qui permet à travers le 49-3 les décrets et les ordonnances de, de, de, de gérer la France comme un dictateur et donc vouloir faire porter aujourd'hui à Emmanuel Macron euh, la responsabilité de cette dictature constitutionnelle est totalement inique et faux. Et donc où on combat la 5 république et sa constitution en expliquant justement que c'est pas parce que quelque chose est constitutionnel et légal que cela est juste et démocratique ou alors on se tait, ou alors on ferme sa petite bouche. Mais par contre appeler les gens à des actes violents, au nom d'un dégagisme populiste, c'est extrêmement dangereux. Exactement. Surtout que ça ne recouvre aucun programme. Surtout que ces gens-là ne proposent aucune solution. Et aucune solution à rien. Donc, allons-y. Quand on pense monnaie, on pense quoi Ben voilà, on peut Exactement. penser... Non on peut, on peut de Oui temps. monnaie oui tout à fait on pourrait penser peinture mais les gens pensent ah ben moi do, ça m'a fait tu dit monnaie do, Dollar, yen, rouble, oui, livre, dollar. Yuan monnaie, euh, Le bat aussi à Thaïlande Et donc tout ça eh bien on s'aperçoit que ben le dollar 0,87 c'est la parité avec l'euro Le rouble 0,013, Et on s'aperçoit que en fin de compte il faut 10 roubles pour un Yuan euh, parce qu'il est à 0,13 par rapport à l'euro, et le BAT à 0,27, et la livre à 1,11. Donc euh, de, de toutes ces monnaies, celle qui est le plus en parité, c'est la livre, et pourtant, bah oui, la livre, c'est ce euh, bah ça, c'est les Royaumes-Unis qui n'ont jamais fait partie de la zone euro. Donc il y a des... Oui, mais on, on va comprendre, parce qu'on va en parler tout à l'heure, de la zone euro. Et de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne, vu qu'on va parler monnaie, et, et, et on va essayer de comprendre pourquoi des gens essaient de nous faire croire que euh, les Royaumes-Unis, c'est-à-dire pas seulement l'Angleterre, euh, en ayant voté le Brexit, alors qu'ils n'ont jamais fait partie de la zone euro, cela pourra remettre quoi que ce soit euh, fondamentalement des. La gouvernance unique de l'Union européenne, dans c'est pas vrai, rien du tout, rien du tout. Les, le, le, le modèle fonctionne euh, comme avant. Par contre, ce, que, ce qui change, c'est que maintenant, il y a des pays d'Europe du Nord euh, qui ont fait une. Euh, il y a des gens qui appellent ça la Ligue ancianique. Bien ce, au nord. Voilà, ils veulent imposer, oui. ils veulent imposer. Euh, le diktat des pays nordiques industrialisés à l'Europe du Sud et on voudrait nous faire croire de la même manière que le type qui se retrouve euh, au RSA ou, ou, ou au chômage que c'est un feignant on voudrait nous faire croire que le peuple grec c'est un peuple de feignants ou nous dire ce que c'est que RSA. Euh, le, le RSA, c'est une aumône qui ne paye aucune charge sociale. Voilà, c'est quelque chose qui, de, qui ne devrait pas euh, exister. C'est ce, un traitement social. C'est ce, ce qu'aimeraient les riches, c'est-à-dire arriver à, à, à ce revenu euh, de survivance qui remplacerait toute allocation. Et ce serait euh, prends ça et ferme ta petite bouche. Voilà. -ce Donc. Que tu peux vivre avec ce Mais bien sûr que non. Il est, il est, il est totalement ce, cette aumône est totalement indécente parce qu'au-delà du fait que le, on ne cotise pas ni pour la santé ni pour la retraite, c'est-à-dire qu'on échappe à la, à la, à la solidarité euh, qui, qui était avant quand même le fonds commun euh, de l'esclavage salarial, eh bien euh, on, on, on a une espèce de revenu qui ne permet même à peine de manger. Voilà. Je ne sais pas comment font les gens qui sont. Euh, dans l'esclavage euh, du tabac et de l'alcool euh, pour avec un RSA fumer, boire et simplement manger mais alors vous oubliez de vous vêtir, vous oubliez de vous distraire et vous oubliez de vous loger donc alors on le voit <coughs> ces monnaies ont des symboles <coughs> elles peuvent être nationales ou internationales et normalement euh, toutes ces monnaies devraient être des, des outils elles devraient être des outils d'échange Échanges locaux, nationaux ou internationaux. Mais comme tous les outils... Parce on peut parler de partage avec euh, la main. Du tout. Parce que comme tous les outils, ils peuvent être détournés de leur, de, de leur utilisation originelle. Donc, le marteau, il sert normalement à planter des clous. Mais le marteau, il peut servir aussi... Menacer, euh, un commerçant, pour, pour menacer un commerçant en lui disant « si tu me payes pas tous les mois telle somme, moi je vais défoncer ta boutique ou te défoncer le crâne à coup de marteau ». Et donc on s'aperçoit que cette protection, cette assurance telle que c'est présentée par les mafias, c'est à peu près la même chose que euh, ce que pratiquent euh, les États-nations avec euh, les taxes et les impôts. Et on va le comprendre d'autant mieux qu'on va prendre l'exemple de ce que j'appelle une monnaie naturelle. Et la monnaie naturelle, son gros avantage par rapport aux monnaies actuelles, c'est qu'elle est créée par la nature. Et donc, on, on, avait, on a une monnaie, euh, le Cori, qui a été utilisé. Alors, on le sait de manière historique euh, dans une dynastie chinoise, 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc on voit que c'est une monnaie naturelle qui a plus de 3,5 millénaires euh, d'utilisation et je l'appelle naturelle parce qu'elle était produite par la nature parce que le coris, c'est ce qu'on appelle la porcelaine monnaie. Donc c'est un, le coquillage d'un mollusque marin, le Capricea moneta. Voilà, donc géographiquement, la nature produit cette monnaie dans la zone indo-pacifique, entre 0 et 20 mètres de profondeur. Donc, on a eu euh, notamment les Maldives, qui ont été le principal fournisseur, et effectivement... Plus on s'éloigne de la source naturelle de la monnaie, plus celle-ci prenait de la valeur. Et donc, effectivement, dans l'Afrique continentale, eh bien, les coris avaient un cours supérieur que sur l'Afrique côtière. Mais il faut voir que qu'est-ce qu qui a démoni démonétarisé cette monnaie naturelle Qu'est-ce qui a fait qu'on euh, la détruit en tant que monnaie Sciemment. Ce n'est pas la colonisation. Parce qu'il faut bien comprendre que les puissances européennes, cette fameuse économie de la mer qui est chère à Jean-Luc Mélenchon et à Jacques Attali, eh bien, euh, dès le XVIIe siècle, les Hollandais, les Français, euh, tous ceux qui possédaient une marine de commerce, allaient chercher les coris et les emmenaient en Afrique. Et donc, on a... Euh, générer en allant chercher cette monnaie, euh, eh bien, on achetait quoi On achetait des esclaves. Et ces esclaves, la traite négrière, a été euh, l'utilisation par les puissances européennes, euh, c'était pas de la fausse monnaie, mais d'injecter des dizaines de tonnes dans l'économie africaine de cori qu'ils ramenaient des Maldives avec cette monnaie, ils achetaient une partie de la population qu'ils déportaient dans ce que l'on appelait à l'époque le Nouveau Monde, mais en échange, mais en échange, qu'est-ce qu'ils rapportaient Ils rapportaient, ils rapportaient des valeurs naturelles bien concrètes, il rapportait du coton, il, il, il rapportait des richesses qui étaient ramenées en Europe. Et donc on voit bien que le cori a servi au contraire à la colonisation et, et a facilité la traite négrière. Qu'est-ce qui va le démonétariser Eh bien, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire qu'à partir de la fin du XVIIIe, début du 19e siècle, la force humaine, la force animale, va être remplacée par les machines à vapeur, la mécanisation, à la fois dans l'agriculture et dans la production de biens. Et donc, ce qui va créer la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, qui va être l'opposition du Nord industriel avec le Sud agraire, va se produire sur l'ensemble de la Terre. Et le Nord notamment avec le Royaume Britannique qui va, qui va être le premier producteur de charbon, qui, qui va avoir les, les premières grèves contre les métiers à tisser, où on va pendre des travailleurs parce qu'ils s'opposent à cette mécanisation et à cette transformation du monde. et bien, cette transformation du monde, qu'est-ce qu'elle va avoir comme conséquence au niveau de l'Afrique Eh bien, ça va avoir une conséquence gravissime. C'est-à-dire que leur monnaie s'apercevant que les productions industrielles euh, avait en fin de compte une parité inéquitable par rapport aux productions traditionnelles et notamment à l'agriculture et eh bien ça va être le pouvoir économique par la monnaie des puissances Alors, du nord qui vont s'apercevoir qu'ils vont devoir imposer leur monnaie à l'Afrique dans tous les échanges et donc des expéditions militaires vont être montées et carrément dans des pays d'Afrique on va sans, sans aucun dédommagement et avec euh, euh, beaucoup de violence euh, prendre les coris et les brûler carrément en faire des autos d'affaires les détruire pour que se substituent les monnaies européennes ce qui fait qu'après les pays africains vont se retrouver dans l'engrenage infernal dans lequel ils sont encore aujourd'hui où les productions locales, euh, naturelles les diamants le fer, l'or euh, vont être achetés au prix que définira le colon avec des monnaies que le colon lui-même imprimera. Et donc, on se trouve dans ce qu'est réellement le commerce, comme cité par rapport à Jaurès une semaine avant d'être assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le commerce est inéquitable. Le commerce, c'est la guerre. Et on le voit d'ailleurs au XVIIe siècle, ce que tu viens dire, les pirates et les corsaires, on ne peut pas fabriquer de monnaie. Non, du tout. C'est Du tout, de du tout, du tout. En Chine, dans l'Empire chinois, des coris ont été fabriqués en jade et à partir de, de, de noyaux de fruits. Donc, la monnaie euh, naturelle euh, pouvait être aussi fabriquée. Mais euh, elle avait un avantage euh, qui est assez important c'est que la majorité de la masse monétaire n'était pas dépendante du bon vouloir d'une personne, mais de la nature. Donc, dans la nature, il y a un certain nombre de grains de sable. Il, il, voilà. il peut y avoir un certain nombre d'arbres ou de poissons, mais, il, mais le nombre d'arbres, de poissons ou de grains de sable n'est pas infini. Alors que dans les, le système monétaire actuel, on peut créer autant de dollars ou d'euros l'on veut même si c'est pas le but de l'opération parce que la monnaie l'argent ce n'est pas le pouvoir non l'argent n'est pas le pouvoir ça n'a jamais été le pouvoir c'est la domination que permet l'argent qui confie un pouvoir mais l'argent en soi ne confie aucun pouvoir par contre celui qui peut décider de la masse monétaire a effectivement un pouvoir total sur les populations qui vont utiliser la monnaie parce qu'il va définir la politique industrielle, la politique sociale, la politique sanitaire et même la politique culturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que battre monnaie, c'est maîtriser l'ensemble du commerce et donc c'est maîtriser le rapport de force, la productivité. Mais aussi, et ça va plus loin, parce qu'on le voit le produit manufacturé, on a eu, tu te souviens, euh, avec nous, Marcus, un ami panafricain qui était venu s'exprimer, notamment par rapport au Franc CFA, et, et, et à ce qu'on appelle euh, le nazisme monétaire, c'est d'ailleurs justement le fait que le colon euh, français a imposé euh, une monnaie, dont la parité fait que euh, la dette ne sera jamais remboursable. Ce qu'avaient fait les Allemands euh, avec le Deutsche Mark au moment de l'occupation de la France et a été établi par euh, l'empire colonial français sur l'Afrique euh, avec le franc CFA. Et donc, il avait dénoncé la politique de Vincent Bolloré qui aujourd'hui est épinglé ce type qui a accaparé beaucoup de ports africains, pourquoi Parce qu'il vend... Un sacré courage Parce qu'il vend, bien sûr, un sacré courage Parce que le, le Bolloré, à travers Rexel, et à travers son groupe Bolloré, vend la majorité des produits manufacturés, voitures, électroménagers en Afrique, avec une parité qui est défavorable aux Africains. Donc, c'est ce fameux néocolonialisme. Euh, et de la même manière, aujourd'hui, on peut constater... Euh, que dans l'ensemble de la classe politique, notamment chez tous les présidential... chez tous les gens qui défendent le présidentialisme et qui sont pour le dégagisme, ils ont tous des listes pour présenter des candidats dans le cadre de l'Union européenne en mai 2019. Et c'est symptomatique parce que cette Union européenne, dans le cadre de la zone euro, elle a imposé une monnaie, l'euro, qui va conditionner les politiques des peuples, qu'ils veulent appeler d'ailleurs « peuple européen ». C'est-à-dire que ce peuple européen, il faut remarquer que c'est exactement euh, ce qu'à la fin des années 30 a défini le ministre de, de, de, la, de la propagande euh, d'Adolf Hitler, un certain Goebbels. Ils avaient fait une affiche, on voyait Adolf Hitler, « Martial euh, », comme Mussolini ou comme d'autres avant et après lui, avec marqué sous l'affiche, avec marqué « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un peuple, le peuple européen, qui n'a aucune autre existence que fantasmatique, « Ein Reich », un empire et « ein Führer », un chef, un leader. Et aujourd'hui, qu'est-ce que veut l'Europe L'Europe, elle veut une armée européenne, elle veut un peuple européen, et elle veut un leader, un président de l'Europe. Et donc, on doit s'interroger sur l'origine de cette Union européenne, et on a effectivement, parmi les promoteurs de l'Union européenne, euh, des gens dont certains ont été officiers SS. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Et aujourd'hui, quand les gens des partis d'extrême droite comme Pegida en Allemagne, portent des gilets jaunes, on voit bien que l'instrumentalisation d'une espèce de peur des extrémismes se fait au profit des extrémistes. C'est-à-dire cette Europe est le terreau de tous les extrémismes. Et on le voit d'ailleurs, le Rassemblement National... Et la France insoumise, les deux grands partis nationalistes français, ont des listes dans le cadre des prochaines élections de l'Union européenne. Mais jusqu'à des gens qui théoriquement devraient s'éloigner de toute cette propagande nauséabonde, comme théoriquement les écologistes, qui eux aussi ont leur liste pour venir nier le choix majoritaire qui a été fait par le corps électoral français dans le cadre du référendum d'initiative présidentielle parce que là ils en ont plein la bouche de cette connerie de référendum d'initiative citoyenne de mes couilles dont on n'a rien à battre avec des abrutis comme Étienne Chouard ou comme Lordon Eh bien il y a un référendum d'initiative présidentielle qui a été utilisé politiquement par Jacques Chirac, quand il était président de la République, et qui a appelé les Français à se prononcer, oui ou non, être vous pour le projet de constitution pour l'Union européenne. Les Français ont voté majoritairement non le 29 mai 2005. Et là, on veut appeler les Français aux urnes le 26 mai 2019. 14 ans plus tard, presque jour pour jour, en leur demandant de voter pour quelque chose qu'ils ont refusé, pour quelque chose qui détruit la hiérarchie des normes, qui détruit les services publics de manière intrinsèque. Donc on est là dans une schizophrénie totale de gens qui estiment qu'ils sont contre le système, qu'ils sont contre les extrémistes et qui vont appeler les Français à soutenir de leur vote quelque chose qui est contre ce qu'ils ont décidé de manière référendaire il y a 14 ans. Donc, on le voit bien, tout ça, c'est pour le pouvoir. Et la République, sur quoi est-ce qu'elle a point sur deux choses essentielles L'éruption du lac, en 1783, cest un phénomène naturel qui va changer le climat, et qui fait que la France, comme beaucoup de pays européens, est exsangue. Il y a des famines en 1789. Et les bourgeois et les banquiers vont saisir cette opportunité pour renverser les privilèges des nobles pour en faire les privilèges bourgeois. Et donc une oligarchie va en remplacer une autre. Et donc, cette république qui sur les 80 premières années va avoir que quelques années pour elle, tout le reste ce sera l'Empire et les différentes restaurations monarchiques, c'est une république mort-née vu qu'elle elle naît dans l'abolition des privilèges. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a on a le président de la République qui a réuni les députés, les sénateurs, euh, les, les élus locaux, euh, les préfets, enfin tous les privilégiés de la République pour, pour décider entre eux de comment est-ce qu'on allait faire pour conserver nos privilèges. C'est-à-dire pour faire quelque chose qui est antinomique avec la raison même pour laquelle on a aboli la monarchie. Et donc, cette Ve République, cette monarchie constitutionnelle, mais qui, qui n'est pas dynastique, vu qu'elle est une monarchie par élection, eh bien, elle est quoi Elle est le reliquat de l'Empire. C'est le reliquat de l'Empire qui a été imposé par Napoléon Ier. Et donc, Isaac Jacob le disait très bien. Il disait, la démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Et on en a un exemple aujourd'hui, c'est qu'il y a une dame qui me dit de me taire, parce que, parce que ce que je, ce que je dis visiblement euh, la dérange. Mais la démocratie, justement, c'est de la représentation de toutes les opinions. Et comme le disait aussi Isaac Jacob, il disait « Toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion, respectez-la ». Et quand on en est dans le non-respect des opinions, eh bien on est réellement dans le fascisme. Et c'est pour ça que je le dis, la France Insoumise et le Rassemblement National sont des partis fascistes. Tu peux nous rappeler qui c'était? Isaac, euh, Isaac Jacob, tout le monde le connaît en tant que Pierre Dac. Mmh. Voilà. Et donc Pierre Dac, qui s'était réfugié à Londres a, a, auprès du général de Gaulle, euh, pendant une période où euh, visiblement, oui, euh, le, le, le, le maréchal Pétain euh, était devenu chef de l'État à Vichy, et où euh, l'armée allemande euh, euh, bah oui, elle attrapait euh, les gens de confession euh, juive pour euh, les emmener dans des camps dont on ne revenait pas. Eh bien, ce monsieur, effectivement, euh, avait euh, exprimé plusieurs, euh, plusieurs opinions frappées au point du bon sens, et notamment que toutes les opinions ne sont pas respectables. Et effectivement, quand on exprime une opinion en disant qu'il faut éradiquer tel ou tel groupe, que euh, tel ou tel peuple, telle ou telle religion, ou, ou telle ou telle couleur de peau, euh, euh, devrait. Euh, ne devrait pas avoir droit de citer, eh bien, on est là dans des opinions qui ne sont pas respectables et qui n'ont pas à être respectées. Aujourd'hui, quand on a la France insoumise et son leader qui se permet à nouveau de parler d'abolition du nucléaire en 25 ans, éternellement reconductible, de faire la promotion de l'éolien industriel comme solution, alors que l'ensemble des syndicats ont voté pour la fermeture des centrales thermiques, qui sont les seuls moyens de produire de l'électricité pour une transition énergétique, eh bien on est là dans des gens qui sont extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux politiquement, économiquement, philosophiquement et au niveau sanitaire et au niveau social. Ce sont les nouveaux Doriot, les petits Ruffins, les Mélenchons sont les nouveaux Doriot. Et ils n'aiment pas qu'on qu puisse exprimer cette opinion en disant qu'aujourd'hui, oui, on a, on a des gens qui sont les nationalistes de gauche. Cette gauche bourgeoise, cette gauche de privilégiés, cette gauche à la Ségolène, J'ai même pas dit royale, c'est ça. C'est ça, le vrai fond du problème. Le vrai fond du problème, on voit bien qu'il est là. On est dans le cadre de personnes qui se prétendent d'opposition, mais qui sont complètement en conformité avec le système. Ce sont des conformistes. Ce sont des conformistes. Et quand on parle comme revendication de l'abolition du salariat, vu que le salariat et la forme évoluée de l'esclavage. Vu qu'on est là à vendre un lien de subordination, un lien de subordination, c'est ça d'ailleurs qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination. Si je suis ton patron, c'est moi qui décide si tu prends tes congés à telle date. C'est la loi. C'est donc bien un lien de subordination. Mais c'est là où on voit la collusion entre ce qu'ils appellent le monde du travail et le monde de la finance. Et c'est là où on revient à notre thème sur Homo economicus. Le monde du travail, ce n'est pas le travail, c'est le salariat. Et le monde de la finance, ce n'est pas l'économie. Non, non, le monde de la finance, c'est avant tout la spéculation. Et donc, on veut nous faire croire... Que le monde c'est un, une espèce d'accord entre le monde de la finance et le monde du salariat. Et bien non Ces gens-là représentent de moins en moins de monde. Et pourquoi Parce que les gains de productivité sont de plus en plus grands. Et donc comme les gains de productivité sont de plus en plus grands, on a de moins en moins besoin de travailleurs salariés. Et donc la part du salariat diminue et si on n'indexe pas les cotisations sociales sur les revenus, mais uniquement sur les salaires, et eh bien effectivement, on va arriver à une situation où la santé et les retraites deviendront difficilement payables. Est-ce qu'on peut dire que la fiscalité en France, c'est quelque chose de très simple à comprendre Alors non, la, fi la fiscalité, elle n'a pas à être simple ou complexe. Elle a à, à, à remplir un rôle social qui est un rôle de répartition. Quand on voit une personne qui dit que non, on ne rétablira pas l'impôt sur la fortune, eh bien, on voit là quelqu'un qui nie l'origine même de l'impôt. on peut parler de soumission à ce niveau à son niveau, on peut parler de perversion fiscale, vu que de perversion et de soumission. Mais, mais ça, ça choque pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, moi, je l'ai vu dans une interview avec un chef d'entreprise, il lui a dit « Moi, au pouvoir, vous ne pourrez pas gagner plus de 300 000 euros par mois. » Ah ben bah oui, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours été socialiste. Hein. C'est même un socialiste national. Hein. Pure souche, il était le turiféraire de François Mitterrand. Donc ben voilà, il n'a il il a pas changé le garçon. Toujours, toujours, toujours. il a toujours été le turiféreur de François Mitterrand. So, toujours socialiste, effectivement. Effectivement. Socialiste, les, les mêmes socialistes qui ont participé à tuer Jaurès. Voilà. Donc euh, quand Jacques Brel, dans sa chanson, dit Pourquoi ont-ils tué Jaurès Eh ben moi je dirais, mais qui sont ceux qui ont tué Jaurès et parmi ceux qui ont tué Jaurès, effectivement, il y a ces socialistes nationaux euh, qui, qui sont militaristes et néocolonialistes. Voilà. À aucun moment, vous n'entendrez dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, une remise en cause du franc CFA. À aucun moment, vous n'aurez une analyse par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Guadeloupe et en Martinique, avec le chlore des cônes et les bananiers, de, du comment et du pourquoi est-ce que ça a été possible eh ben, le comment et le pourquoi a un rapport avec notre sujet de ce soir, la monnaie. Je vais expliquer. La Martinique, avant, elle était autosuffisante. suffisante. Les Martiniquais avaient des, des poules, des cochons et des jardins. Et c'est même eux qui ont inventé un peu la permaculture. Parce que sur des petits lopins de terre, ils savaient associer les plantes pour avoir d'excellents rendements au mètre carré. Eh bien, l'État français... Ça ne lui a pas plu que ses descendants d'esclaves euh, prouvent par leur intelligence et leur débrouillardise qu'ils pouvaient être autosuffisants et ça n'arrangeait pas ses affaires. Euh, je te coupe. Oui, Ils se sont servis de leur intelligence. Bien sûr, mais non, ils, ils ont dévoyé l'intelligence. c'est-à-dire Ils ont fait en sorte de les asservir par l'argent. Et qu'est-ce qu'on a fait L'État français a dit aux Martiniquais, vous devez payer des impôts, mais ils ne pourront pas payer l'impôt avec des poules, des cochons. Euh, ou des pommes de terre, ils devront le payer en argent français, et donc il faut qu'ils gagnent de l'argent. Et donc comme les gens n'avaient pas d'argent, il y en a beaucoup, ils ont vendu leur terre, leur production, il y en a certains, ils sont devenus fonctionnaires, ils sont partis en métropole pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer les impôts en argent. Mais ils ont fait la même chose en Afrique. On a demandé aux Africains ils ne pouvaient pas payer leurs taxes et leurs impôts avec des courriers. Ils devaient payer en argent des colons. Et donc voilà comment on a servi les hommes par l'intermédiaire des taxes, des amendes et des impôts qu'ils doivent payer dans la monnaie que fabrique celui qui t'a servi. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, tu payes ton asservissement, c'est-à-dire tes amendes, tes taxes et tes impôts, en euros, quand tu vis dans la zone euros t'as Franck Payen qui te fait un petit bonjour voilà donc on a détruit l'autosuffisance Franck je te fais bonjour et, et j'adore lire tes commentaires après coup parce qu'il y en a qui sont très drôles voilà, comme notamment Roger Nimo à poil, euh, tout nu tout nu, ouais, Roger Nimo tout nu, les missions tout nu voilà donc il faut bien comprendre que si aujourd'hui la Martinique est polluée au cônes et s'il n'y a plus de possibilité d'autosuffisance alimentaire. Non, et certainement pas en hiver. Euh, et, et bien c'est exactement la même chose qui se passe en Afrique c'est qu'aujourd'hui les producteurs de tomates africains, par rapport au commerce international et au fait que les Chinois avec les OGM sont les premiers producteurs, et eh bien les il, il concentrés de tomates sont tellement peu chers que le producteur de tomates ne peut plus vendre sa production. Donc on a cassé l'autosuffisance alimentaire dans beaucoup de pays avec nos monnaies, avec le, le fait qu'on brise et qu'on impose notre dictature par la monnaie. Et c'est pour ça aussi qu'on empêche le développement des pays, il ne faut pas oublier que si au Burkina Faso, euh, on a fait assassiner le président, c'est qu'uniquement il avait déjà acheté les rails pour désenclaver son pays à la France et que François Mitterrand avait dit « non, vous ne livrez pas les rails ». Parce que s'il livrait les rails, eh bien, euh, le président lui avait décidé de faire payer des taxes à ce qui passerait par le réseau ferré. Et donc, le Fr les Français ne le voulaient pas. Parce qu'il n'y a pas de façade sur la mer au Borina Faso. C'est la même chose que viennent de faire les pré le préfet Macron de la province française de l'Union européenne. Le cadeau d'un demi-milliard d'euros par an fait à l'organisation des transporteurs routiers européens l'exonération de la vignette poids lourd. Et donc. Il était prévu à partir de 2020 de faire payer cette vignette poids lourds, donc des poids lourds qui traversent la France, qui payeront zéro taxe. C'est la même chose que la ligne de chemin de fer au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on est, par rapport à l'Europe du Nord, ils veulent pouvoir ramener leurs fruits et leurs légumes du sud de l'Espagne, en Allemagne et au Danemark sans, en utilisant les routes et les autoroutes françaises sans payer un COPEC et ça, ils vont ré, le réussir par l'intermédiaire de la banque privée qui s'appelle Banque Centrale Européenne on va en parler de cette belle saloperie de cette ignoble saloperie qu'est la BCE Voilà. alors il faut voir que cette opposition, comme on défend Ali et les jeunes qui sont condamnés à mort en Arabie saoudite, comme il y a eu une indifférence générale quand le 11 juillet dernier, Amjad a été décapité et après son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs, c'est-à-dire que de l'extrême gauche à l'extrême droite, personne... Personne n'a interpellé personne. De la même manière, quand Jamal Khashoggi est transformé en Carpaccio de journaliste, eh bien personne ne demande la dissolution de l'association d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale. Personne ne demande des comptes à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Personne ne demande à ce qu un des contrats juteux d'armement qui permettent de bombarder le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, ne soit annulé. Personne, personne. Ni au Rassemblement National, ni dans la France Insoumise. Personne, personne, personne. Pourquoi Pourquoi Parce que... Parce que, actuellement, depuis 2014, aux côtés des, des USA, l'Union Européenne est en guerre en Ukraine, contre... La fédération mafieuse de Russie, c'est une guerre qui a déjà fait plus de 15 000 morts au cœur de l'Europe. L'Europe qui est prix Nobel de la paix 2012. Ne l'oublions pas. Europe, oui. Oui, tu veux que je le tienne Oui, c'est bon Ok. J'y suis. Bon, l'Europe le, qui est prix Nobel de la paix 2012, euh, et... Euh, et fait la politique euh, de ceux qui ont permis sa constitution à tous les sens du terme donc on est aligné euh, sur la politique des états unis d'Amérique euh, dans une opposition militaire avec la fédération mafieuse ah, de Russie par contre pour, pour des pour défendre les prisonniers politiques et notamment le, le réalisateur euh, Oleg euh, Sensov qui, est, qui a fait une grève de la faim de plus de 100 jours et dont on est sans nouvelles depuis maintenant presque deux mois il n'y a personne, il n'y a personne et c'est comme ça donc euh, Télé Poutine qui s'appelle Russia Today qui est un, un organisme de propagande euh, eh bien, euh, et du côté des et du côté de, des gilets jaunes et des révolutionnaires qui sont pour euh, du pétrole pas cher à la pompe et qui ont permis justement à l'organisation des transporteurs routiers européens de se voir exonérer d'un demi-milliard d'euros de, de taxes vis-à-vis -vis de l'état français et eh bien ces gens là font la promotion font la promotion du VIGI. Alors VIGI, c'est un syndicat ex-CGT police, et donc sur euh, la chaîne Russia Today, euh, on explique que euh, ben, euh, la police est du côté des gilets jaunes, hein. euh, mais ils oublient de dire, euh, Télé Poutine oublie de dire qu'à Moscou, les rassemblements de plus d'une personne sont interdits. Oui, les rassemblements de plus d'une personne sont interdits, et donc les gens qui revendiquent la libération, non, mais... notamment du réalisateur Alexei Sensov, eh bien, ils sont tout seuls avec le... leur pancarte tout seuls, courageusement, dans le froid, pendant une heure ou une demi heure s'il fait vraiment trop froid, ils se relaisent parce que la loi en fédération de Russie interdit les manifestations de plus d'une personne et ils ont un média qui diffuse et qui dit que les syndicats de police sont du côté des gilets jaunes moi je ne sais pas justement dans le cadre que toutes les opinions ne sont pas respectables c'est mon opinion respectée là moi j'estime que cet organe ignoble de propagande russe ne devrait pas avoir le droit de diffuser son ignoble propagande voilà et donc effectivement euh, dire chute sur ce, sur ce qui dérange mais qu'est-ce qui dérange Ce qui dérange c'est ce quand on sait que Vladimir Poutine est l'homme le plus riche du monde mais vous ne le trouverez pas dans le classement Forbes parce que lui il va s'intéresser aux fortunes en dividendes de gens qui ont des entreprises mais pas des mafieux pas des voleurs de la même manière l'ensemble des médias français ont fait l'impasse totale sur les grands procès qu'on a eu lieu en Espagne par rapport aux chefs mafieux les chefs mafieux qui fréquentaient Vladimir Poutine quand il était à Saint-Pétersbourg euh, en faisant sa carrière politique euh, et à la fois euh, dirigeant euh, du FSB, euh, euh, descendant du KGB. Voilà, donc il faut remettre les choses à leur place. On voit que très clairement tous les peuples sont tenus par les bourses. Et c'est pas un jeu de mots, tenus par les bourses. Donc on voit bien, l'argent, ceux qui décident de la masse monétaire, ce sont des banques privées, et notamment la banque centrale française, dite Banque de France, elle a été créée après le coup d'État de, de Bonaparte, qui est devenu l'empereur Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte 1799, je crois le trois brumaire, il fait son et 1800 création de la banque de France banque privée dont les actionnaires sont les fournisseurs d'armes voilà donc l'ensemble des, des banques privées des états membres de la zone euro se voit prêter par la banque privée banque centrale européenne à taux zéro de l'argent par contre il est rigoureusement interdit à la Banque Centrale Européenne et à toutes les banques privées nationales de prêter à taux zéro de l'argent aux services publics ou aux États-nations. Ça veut dire que ces banques privées s'engraissent sur des taux d'intérêt sur tous les investissements publics des États de la zone euro. Donc à travers nos impôts et nos taxes, nous payons des brigands, des bandits de grand chemin, dont notamment le meilleur élève de l'Union européenne qui est le Luxembourg qui est, qui est euh, le roi de l'optimisation fiscale et notamment ben, l'assassin de Jamal Khashoggi euh, le prince Mohamed Salman al-Saoud le, le, grand, le grand allié et ami euh, d'Emmanuel Macron donc ce criminel, ce sanguinaire criminel il a acquis à travers une société luxembourgeoise euh, une demeure en France pour 267 millions d'euros mais en échappant à des taxes parce qu'il est passé justement par, euh, par une société luxembourgeoise qui est euh, experte en optimisation fiscale. Donc voilà des gens du privé qui décident des fiscalités et donc qui ont carrément la main dans nos poches. Ils décident de, à combien ils vont acheter de nos travail et de ce que valent nos vies. De ce que valent nos vies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire oui, il faut, il faut reprendre notre pouvoir. Mais quel est notre pouvoir Eh bien, notre pouvoir, c'est de dire oui ou non. Et on a dit non clairement par référendum le 29 mai 2005. Et donc, il va être essentiel, le 26 mai 2019, de proroger et même de... de de, je dirais d'amplifier ce non à l'ensemble de la classe politique française et à l'ensemble des collaborateurs du Reich et de l'Union Européenne en leur disant non définitivement non nous ne participerons plus à vos mascarades démocratiques non non ces gens là sont en train d'instaurer carrément un quatrième rage. Ce qui s'est passé au pays catalan-espagnol est réellement emblématique. Ce référendum, qui a eu lieu, oui, de manière illégale, mais de manière totalement non-violente, a été réprimé de manière légale et extrêmement violente. Pourquoi Parce que il est, il est le symptôme même de ce qu'on veut nous, nous faire croire comme étant la démocratie. La démocratie dans ses gouvernances privées. n'existe pas. Non, on veut nous la faire confondre avec le vote. Mais le vote, ce n'est pas la démocratie. Pour preuve. Un mathématicien a démontré que, dans le cadre d'un vote, selon l'interprétation du scrutin et le mode de scrutin, eh bien, avec cinq candidats, les cinq candidats sont gagnants. Donc, on voit bien que le mode de calcul euh, et le mode de scrutin, s'il y a un tour, deux tours, trois tours ou cinq tours, s'il à chaque fois chaque candidat doit en affronter un autre Eh bien on s'aperçoit que dans certains cas de figure s'il y a cinq candidats les cinq candidats sont gagnants dans l'élection en fonction des modes de calcul et des modes de scrutin donc on voit bien que ces systèmes sont des systèmes qui veulent nous faire croire que le pouvoir délégué par le vote correspond à la démocratie. Mais je vais aller plus loin. Une, un peuple. Supposons qu'il y ait un peuple européen. Ce qui est rigoureusement faux, parce qu'il y a des peuples français. Moi, il, y a, il y a des basques, il y a des bretons, il y a des catalans. Euh... Il y a des réfugiés. Et il y a d'autres peuples. Tu sais que la, la population française, elle représente moins de 1% de la population de la planète. Ça veut dire que 99% des, des terriens sont des étrangers. T'imagines Pour quelqu'un qui fait partie du rassemblement national, ça fait peur. Le monde est peuplé d'étrangers. Voilà. Mais la réalité, surtout, c'est que... Cette notion, justement, de « nation », nationalité euh, est une notion qu'il faut directement relier à la monnaie c'est à dire que l'identité à travers la monnaie ou à travers la nationalité c'est quelque chose de complètement artificiel donc on le voit aujourd'hui qui a intérêt à la préservation des frontières des, des frontières qui peuvent être parfois naturelles, qui peuvent être imposées par des conflits mais qui peuvent être aussi culturelles. La frontière a plusieurs types d'existence. La frontière naturelle a toujours existé. Hannibal et ses éléphants, ben oui les Alpes c'est les Alpes. Hein. Euh, si tu connais pas l'école et, et, et ben non tu passes pas avec ou sans éléphants. Par contre il y a des frontières, euh, bah, la frontière du Rhin, tu vois, tu as, as des frontières naturelles mais qui, de, qui deviennent un peu plus franchissables. Oui, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que pourquoi, à qui sert la frontière Pourquoi est-ce qu'il est important de délimiter des territoires C'est que quand tu veux accaparer des richesses naturelles ou humaines, eh bien, il faut que tu puisses profiter des disparités. Et s'il y avait une unité <rire> sociale des peuples, et si tous les peuples se considéraient faire partie d'une seule unité, eh bien, ils n'accepteraient pas les disparités de traitements sociaux. Et à partir de là, admettre que des pays soient entre guillemets, sous-développés ou, comme on dit, en voie de développement alors que ce sont des pays peu ou pas industrialisés qui sont définitivement otages de pays industrialisés parce que rien ne sera fait pour qu'ils s'industrialisent et que, de toute manière, le mode de développement industriel est celui qui détruit le monde, vu qu'il est basé sur la croissance industrielle, militaro-industrielle, et que donc que c'est quelque chose de nuisible, et que donc le critère de développement ne doit plus être celui de la croissance. Eh bien, on constate que personne ne propose de société post-industrielle. Personne ne propose de société avec un nouveau mode de développement. Personne ne propose des sociétés du futur. Et on sait ce qu'elles vont être, les sociétés du futur. Les sociétés des futurs ne sont pas des sociétés où on mange nos crottes de nez. Ce n'est pas le retour à la terre, ce n'est pas je plante mes petits poireaux. Non, au contraire, on peut très bien imaginer qu'il n'y ait plus euh, de, de multinationales comme Nike qui va vendre des paires de godasses fabriquées par des enfants dans des pays d'Asie transporté en container et vendu en Europe mais qu'il va y avoir à nouveau des cordonniers mais qui vont avoir des imprimantes 3D ce qui fait que vous allez aller sur une plaque sensitive qui va prendre parfaitement la plante de vos pieds et même vous pourrez marcher, on verra de manière dynamique comment se comporte votre pied et on fabriquera une semelle totalement sur mesure et ensuite en découpe vectorielle on coupera les éléments en cuir ou en matériaux Composite qui fabriquera le reste de la chaussure, et celle-ci sera assemblée par un robot, et vous sortirez de la boutique du cordonnier avec une chaussure sur mesure, fabriquée en moins d'une heure. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un chef. Oui. D'un empire. Oui. D'un peuple. Oui. Et tu nous as fait un parallèle avec un mathématicien qui avait démontré euh que la méthode de scrutin euh, utilisée à l'heure actuelle, euh, tous on les et ben oui, Roland, pas de solution. Les... Non, il y a, il y a le vote, le vote, parce qu'il y a plusieurs façons de voter. Tout, quand on prend toutes les façons qui ont été imaginées, tu euh, si prends celle de Condorcet. et bien celle de Condorcet elle consiste, par exemple, s'il y a cinq candidats, tu as cinq points. C'est-à-dire, le candidat que tu préfères, tu lui donnes cinq. Le candidat que tu mets en deuxième choix, tu lui donnes quatre, et ainsi de suite, et puis le dernier, il a un. Quand on prend ce mode de scrutin... Pour éviter d'avoir deux exécutifs. Non, c'est pas ça. De toute manière, les scrutins sont par élimination. Donc, le vote en lui-même, qui consiste à... va toujours élire une minorité. C'est là où je veux en revenir. C'est-à-dire que les peuples sont constitués de plein de minorités. Tout est hétérogène, l'homogénéité c'est une abstraction. Tout est hétérogène. Et donc nous sommes des mosaïques de minorités, et donc un système réellement démocratique. Donc le pouvoir du peuple, en fin de compte on devrait dire le pouvoir des peuples, le pouvoir des minorités, ce serait un système qui permettrait à toutes les minorités d'avoir droit à la parole. Et bien ces systèmes-là n'existent pas. Il reste à imaginer dans le cadre de sociétés post-industrielles, de sociétés décroissantes. Et c'est en ça qu'il y a un vide euh, politique, philosophique et même euh, scientifique au niveau de la conception des sociétés du futur. Et moi je dis que ce qui est très inquiétant aujourd'hui, ce n'est pas euh, tant l'impasse, c'est que les gens parlent de révolution qui consiste à faire un tour à 360 degrés, et pourtant, ils reconnaissent qu'ils sont dans une impasse écologique. Eh bien, une impasse, quand tu arrives au bout de l'impasse, c'est qu'il n'y a pas de rue, tu peux plus aller plus loin. Et donc, si tu fais 360 degrés, tu te retrouves face au mur. Et donc, dans une impasse, il faut faire demi-tour. Donc 180 degrés, demi-tour. Personne ne propose le demi-tour. Et comment marcher en arrière sans que ce soit une régression Eh bien ça c'est le vrai problème de fond et c'est pour ça que je trouve que nos émissions radars sont intéressantes parce qu'elles permettent de dire que personne de l'extrême gauche à l'extrême droite personne ne propose de solutions qui correspondent à un demi-tour dans une impasse sans qu'il s'agisse d'une régression d'une régression sanitaire sociale scientifique culturelle et politique. Et aujourd'hui, tout le monde nous engage dans des impasses dangereuses, sanguinaires, criminelles, que l'on connaît, que l'on a connues. Euh, tout le monde, tu veux parler de tous les pouvoirs. Tous les partis politiques, tous les gens monde, tous qui se. tous ceux pouvoir. qui se présentent comme des alternatives, ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui guignent le fait d'être au pouvoir, comme tous ceux qui guignent le pouvoir. N'oublions pas quand même que.. Euh, au moment de la Commune de Paris, comment est-ce est qu'elle s'appelait euh, cette, cette, Louise, voilà, Louise Michel, Michel. Elle a eu une phrase très intéressante. Elle, elle a dit que c'est le pouvoir qui est maudit. Et c'est pour ça qu'elle est anarchiste. Et moi, je l'ai déjà répété 100 fois. Roger Nimo, c'est pas un anarchiste à la Yannis Roger Nimo, il se présentera jamais à aucune élection locale, nationale, rien du tout. Parce qu'il sait... Que le pouvoir délégué par élection, c'est mauvais, parce que le pouvoir est maudit Maudit soit le pouvoir Ce qu'il faut, c'est un système qui représente toutes les minorités et toutes les opinions respectables, telles que définies par euh, quelqu'un que je considère comme un grand philosophe. Il y a des gens qui vont dire c'est un humoriste, le Samoil, Pierre Dac... Ah ah ah. Non, non, Pierre Dac ne faisait pas rire le général de Gaulle, parce que quand ils ont fait le sketch avec, euh, comment, comment il s'appelait euh, ah, un, un sketch qui a été fait par Pierre Dac et. et, et ah, euh, rappelle-moi. Je, je vois sa tête même. Bon, enfin, qu qui était le parti d'en rire. Eh bien, De Gaulle s'en est inquiété parce qu'ils étaient tellement populaires. Euh, oui, c'était Pierre Dac et euh, ah, Francis Blanche. Et Francis Blanche. Il... Francis Blanche et Pierre Dac était tellement populaire que de Gaulle a eu peur. Juste... Euh... Il a eu peur. Juste... Oui voilà. Il a eu peur qu'il Il forme ce, ce parti d'en rire parce que effectivement une majorité de Français les aurait rejoints. Euh, on, euh... on va supprimer la, la dernière rame euh, des... du métro parce qu'elle est dangereuse, tu vois, ou des... Des conneries dans... Dans ce dans ce genre-là et donc là on a des, des, des, des, des motards qui passent euh, en, en faisant vrombir euh, leur moteur, ça doit certainement être une manifestation pour le climat euh, dont, euh, dont le but ultime m'aura certainement euh, échappé Voilà. et donc il faut bien voir que tous ces gens qui instrumentalisent euh, des, des choses extrêmement graves comme euh, le dérèglement climatique euh, vont l'instrumentaliser de manière électorale et donc je dis aux gens je dis à tous les peuples, non, contrairement à tout ce que disent les politiques, vous êtes intelligents. Contrairement à ce qu'ils ont dit au lendemain du, de votre choix référendaire du 29 mai 2005, ils ont dit les Français n'ont pas compris la question, c'est pour ça qu'ils ont répondu non, les Français sont stupides. Eh bien, montrez-leur le 26 mai 2019 que les peuples français ne sont pas stupides. Et je vous dis pas la semaine prochaine, parce que le 29 nous ne serons pas là. Mais le 3 janvier, émission radar numéro 68, première émission 2019. À la semaine prochaine. Salut Roger, salut tout le monde.